Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender, on m'a posé la question de savoir comment redresser une image pour après avoir un gabarit comme ceci. Allez on va tout de suite ouvrir un nouveau document, File New, Général. Alors j'utilise la version Blender 2.83.1 Donc on supprime le cube, pour supprimer le cube j'appuie sur la touche supre du clavier, voilà. Je vais passer en vue de face, donc je vais dans view, voilà, viewpoint, et je sélectionne ici front, qui est en fait la vue de face, où j'aurais pu appuyer sur la touche 1 du clavier. Après on va ajouter ici une image de référence, qui se trouve donc sur mon bureau, qui s'appelle « dessin d'antelle. voilà, l'autre référence. Euh, pour zoomer, on peut cliquer, on peut, pardon, utiliser la molette de la souris, vous voyez, on zoome et on dézoome. On va placer le curseur 3D correctement, donc je clique ici, et je vais placer le curseur 3D à peu près à cet endroit-là, de façon à créer après un cercle en fonction du curseur 3D. Tous les objets dans Blender sont créés en fonction du curseur 3D. Donc on va maintenant ajouter notre petit cercle, donc je vais dans Mesh, Circle. Donc là j'ai mon cercle qui apparaît, mais il est, comment dirais-je, à l'horizontale. Donc on a une petite boîte ici qui apparaît, on va cliquer sur la flèche, et on va tout de suite faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés comme ça on voit notre cercle vraiment de face on va multiplier par 4 le nombre de vertices et on va diminuer le radius donc on va cliquer glisser de façon à ajuster correctement notre cercle voilà comme ceci euh, je sélectionne maintenant ici l'empty, je vais cliquer sur ce petit pictogramme là pour jouer avec les propositions propriété de l'objet et je vais diminuer la transparence, donc je coche transparence et je vais mettre 0.5, j'appuie sur entrée pour valider, voilà comme ça l'image de référence est plus pâle et c'est mieux pour travailler. Je vais sélectionner mon cercle, donc pour cela je vais être obligé de cliquer ici sur la select box et venir cliquer sur mon cercle et pour déplacer le cercle on peut utiliser donc ce petit picto, donc là c'est le picto pardon pour bouger notre cercle, celui-là c'est pour faire des rotations de notre cercle. Et celui-là c'est pour le redimensionner. Et on voit que lorsqu'on passe dessus, on a les raccourcis qui apparaissent. Donc là le raccourci c'est G, le raccourci ici c'est R, et le raccourci ici c'est Scale pour le redimensionner. Donc moi je veux le bouger, donc j'appuie sur G. Hop. voilà. Euh, je vais rentrer en mode édition de façon à, à faire une extrusion. Voilà. Donc là je suis en Edit Mode, on voit tous les vertices. Alors pour faire une extrusion, il faut appuyer sur E. On peut également jouer là-dessus. Mais le mieux là, c'est de faire un E. Après, on fait échappe, ce qui permet d'avoir une extrusion où les points sont les uns bien au-dessus des autres. Et on va faire un redimensionnement. Donc j'appuie sur S. Et vous voyez, ça permet de, comme ça, de faire un cercle euh, un petit peu complet là. Et on va supprimer toute la partie de, de droite. Donc avec la Select Box, on va cliquer glisser, comme ceci. Et on va supprimer tous ces nœuds. Euh, tous, ces nœuds, tous ces vertices pardon donc j'appuie sur supprimer voilà on va zoomer pour voir si on n'a rien oublié c'est parfait maintenant il va falloir déplier euh, cet objet alors pour déplier cet objet on va utiliser le mode ici euh, shading je crois que c'est pas mal non c'est peut-être pas celui-là ah, non c'est pardon c'est UV Editing donc on sélectionne tout en appuyant sur A on va appuyer sur U et on va faire unwrap tout simplement Voilà. on va venir importer notre image, comme ceci, alors là on voit que le, ça a été déformé, si je fais U UNWRAP, alors c'est pas terrible, alors on peut éventuellement euh, appuyer sur G, alors d'abord il va falloir tout sélectionner, et on va pouvoir venir replacer correctement notre objet. Donc là on va faire un scale en appuyant sur S, mais selon l'axe des X, donc S et X, et vous voyez, ça permet de redéformer notre objet. J'appuie sur G. Donc SX. Voilà, c'est pas mal. J'ai encore un petit S. Encore un tout petit S là. Hop, G. On peut zoomer pour venir voir. SX. Voilà, bon, on va dire que c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Alors ceci étant fait, on va pouvoir maintenant euh, revenir dans le layout, c'est-à-dire la page principale. On va cliquer sur l'œil pour masquer en fait, notre modèle. On va créer un matériau en cliquant là-dessus. On va cliquer sur New de façon à rajouter un nouveau matériau. Et on va cliquer sur le, le petit rond là de façon à rajouter une image texture qui est ici et qui devrait s'appliquer. Lorsque je passe ici en mode d'affichage euh, 3D, Là, voilà, on a notre texture qui est bien dépliée, enfin qui est bien appliquée pardon, sur notre objet. Maintenant il ne nous reste plus qu'à la mettre à l'horizontale. Donc pour cela je passe en mode edit, comme ceci. Je, me repasse, je repasse bien en vue de face. Je vais sélectionner donc tous les vertices qui sont à l'extérieur. Alors soit je m'amuse à faire plusieurs petits rectangles de sélection en appuyant sur Shift, vous voyez, rectangle de sélection. Si j'appuie sur Shift, j'additionne comme ça tous les vertices, mais je peux également me mettre au milieu, là, entre deux vertices. Et si je fais CTRL-ALT, ça va me sélectionner tous les vertices, là. Après, je vais les aligner selon l'axe des X, donc on va appuyer sur S, X, et on va appuyer sur 0, de façon à ce qu'ils soient tous alignés les uns au-dessus des autres. J'appuie sur Entrée pour valider. Je fais un rectangle de sélection, je, fais, je vais faire la même chose ici, SX0, voilà. Je vais faire un petit scale, de façon à venir aligner euh, les vertices les uns par rapport aux autres. Donc là on commence à voir notre, comment notre image qui apparaît, par contre on voit que c'est mal réparti les vertices. Donc si j'appuie sur CTRL et sur la molette, je peux me déplacer à, à la verticale, là vous voyez. Shift et la molette, je me déplace à la verticale. Oui, on voit donc là que les vertices sont très serrés ici et puis après ils s'espacent. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser ici dans les préférences de Blender, on va aller dans Add-on et on va faire une petite recherche sur un add-on qui s'appelle Loop, voilà qu'il faut venir, Loop Tool, qu'il faut venir cocher, qui est très pratique. Lorsque je fais un clic droit maintenant, j'ai donc les loop tools qui sont là, et je vais utiliser space, ce qui va permettre d'avoir un espacement identique entre tous les vertices. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Clic droit, loop tool, space. Alors là, il y a un petit problème. Qu'est-ce que c'est ah, C'est assez étonnant. J'avais dû... Comment ça se fait J'avais dû oublier de supprimer... Alors je reviens en arrière, je recommence loop tool space, je fais la même chose ici, loop tool space, ah, il y a une petite erreur là qui apparaît, c'est peut-être parce que j'ai pas tout bien sélectionné. Ouais, c'est mieux, il me semble que ça, ça me paraît mieux. Est-ce que j'ai des vertices Oui, ouais, c'est mieux en fait. Donc je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Donc je recommence. Hop, j'avais dû oublier euh, une vertice. Donc clic droit, loop tool space, et ici loop tool space. Ouais, C'est mieux. Alors maintenant je vais tout sélectionner, donc j'appuie sur la touche A, je fais une petite rotation, donc on a vu que la rotation c'était R, donc R, on peut venir taper 90 degrés de façon à ce que ce soit bien à l'horizontale, j'appuie sur Entrée pour valider. On va se passer, euh, donc là on est en vue de face, on va faire venir notre caméra de façon à ce qu'elle soit bien dans la vue de face, on fait CTRL-ALT-0, comme ça vous voyez notre caméra est venue bien se passer. on va cliquer ici, ou on peut cliquer également sur la caméra pour venir la la déplacer en appuyant sur G, on déplace notre caméra, voilà on peut appuyer sur G et sur la, la molette de la souris pour venir un petit peu placer correctement notre caméra comme ceci, Hop. on va ici cliquer sur ce petit picto, alors c'était pas là excusez moi c'était là dessus pour jouer avec la résolution on va venir placer ça correctement. Voilà, là, c'est mieux. Euh, c'est peut-être un peu un peu trop sombre. On va venir un petit peu augmenter tout ça là. Voilà, en jouant là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va faire un petit rendu. Donc, pour faire un rendu, on va dans Render, Render Image. Donc, le raccourci c'est F12. Voilà, notre rendu a dû être fait. Il doit être ici. Voilà. Et maintenant, on va enregistrer tout ça, file, euh, pardon, image, save as, et je peux l'enregistrer donc sur mon bureau. Je vais l'appeler, par exemple, dentelle2. Voilà pour ce petit tuto, euh, on verra la suite donc dans Inkscape, comment reproduire euh, cette illustration dans Inkscape. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.